Une idée de cadeau pour Jean-Mi qui lui rappellerait son enfance. Alors, j'ai pensé à un jeu de mécano. Il adorait ça quand il était adolescent. Ou alors des bonbons. Ah, bah, ben, elle ressemble à un string en bonbons. Bah, ben ouais, parce que moi aussi j'aime ça, les sucreries. <rire>